On pourrait aussi voir les, des événements de notre vie qui ont eu lieu il y a huit ou neuf ans se répéter, comme dans le sens « on pourrait voir ce qui est déjà vu ». Pour vous, cher lion les nœuds seront dans votre onzième maison et votre cinquième maison. La onzième maison est une très belle maison pour le nœud nord, car vous auriez euh, à travers ce passage dans cette maison des revenus où vous pourriez avoir des nouvelles connaissances qui pourraient vous aider dans le cheminement de votre carrière. Ou peut-être aussi avoir une nouvelle relation amoureuse ou transformer une passion en un projet lucratif ou aussi recevoir des bonus ou des promotions dans votre profession, ou même une nouvelle position au travail. Donc le nœud nord dans cette maison est une très bonne nouvelle d'ici janvier 2022 pour vous. Donc durant ce temps, tout ça pourrait arriver pour vous. C'est la maison des souhaits et des ambitions, une très belle maison pour le séjour du nœud nord d'ici janvier 2022. Le nœud sud dans votre cinquième maison dans le Sagittaire pourrait vous rendre désireux de passer à la prochaine étape dans une relation amoureuse, donc officialiser cette relation. La rétrogradation de Vénus à partir du 12 mai dans votre onzième maison pourrait faire avoir, vous faire, ravoir des relations de votre passé que vous aviez eues il y a huit ou neuf ans. Ces relations feraient surface et vous serez en mesure de prendre une décision les concernant. Vénus rétrograde pourrait aussi vous faire obtenir un droit perdu ou suspendu ou en litige qui pourrait être un héritage ou une compensation monétaire euh, suspendu pour une certaine raison. Le mois de mai sera très dynamique pour vous, chers lions. Le 7 mai, une pleine lune, une super lune, aura lieu dans votre quatrième maison dans le scorpion. faisant un carré avec votre septième maison. Ce qui va faire la lumière sur votre foyer et vos relations vous aurez toute la, dé la détermination et la persévérance pour trouver des solutions pour des problèmes qui traînaient concernant ces deux aspects dans votre vie. Je parle de votre foyer et vos relations. Les relations incluant celles qui sont personnelles et professionnelles. Donc, vous allez avoir la détermination pour chercher et trouver des solutions pour les problèmes concernant ces aspects. Votre image publique sera aussi sous la lumière et vos accomplissements professionnels le seront aussi. Alors, vous allez vous épanouir au niveau professionnel et vous pourriez voir la reconnaissance de vos efforts au niveau de votre boulot. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre 11 onzième maison, et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars, entre dans les Poissons, votre huitième maison. Votre focalisation sera plutôt sur vos besoins professionnels et vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce que dont vous auriez besoin de vos relations personnelles et professionnelles. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les Gémeaux. Votre onzième maison, toujours votre onzième maison, cette nouvelle lune est très importante pour vous, chers lions, car elle vous prépare pour un nouveau début qui pourrait être une nouvelle ambition au travail ou un nouveau but financier ou une nouvelle position au travail ou une promotion. Vous devez être assez flexible pour accepter les seuls les changements et ne pas résister, ne pas résister à avoir euh, des fins pour d'autres choses, clôturer d'autres choses. Car avant un nouveau début, il y a toujours une fin de quelque chose. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.